Bonjour tout le monde, ou devrais-je dire bonsoir tout le monde? Bonsoir Daphné. Bonsoir Marlès. Et bonsoir Elisa. Hello. Elisa qui est notre <rire> chère invitée, je vais vous la présenter dans quelques minutes. Mais avant de commencer, eh ben, on va faire comme à l'accoutumée, on va honorer les personnes qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Alors comme vous l'avez constaté, ce n'est pas Pasteur Grasse, elle m'a encore prêté son fauteuil. <rire> Donc Pasteur Grasse, merci beaucoup pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir me tenir ici et de présenter eh bien, cette belle émission en vue d'édifier les femmes et les hommes aussi qui nous regardent. Donc merci beaucoup pour le privilège et pour l'honneur parce que c'est un honneur pour moi. D'être à sa place, Absolument. parce que Pasteur Grasse est la CEO des Boss Ladies, pour mmh. ceux qui ne le savent pas. Et c'est aussi ma mère spirituelle. Voilà. <rire> et pour l'occasion, bah on va remercier également l'apôtre. L'apôtre qui est le président de la chaîne Évangile TV. Vraiment bravo pour ce projet. Bravo, merci apôtre pour la vision euh, voilà, que, que, que, bah, que tu nous donnes, en fait finalement que le Seigneur te donne. pardon Et que finalement, bah, tu... Tu nous permets d'être des acteurs, en fait, tout simplement. Donc, merci pour la chaîne Évangile TV. Merci également à Pasteur Paulette, qui est la femme de l'apôtre et qui est également notre yes. pasteur principal. Et à Sabrina, qui est la directrice d'Évangile TV. Merci de nous permettre bah, d'être là ce soir et de pouvoir présenter cette émission. Voilà. Et ben bah, je vous souhaite la bienvenue, les filles. Merci, merci beaucoup. Alors, il y a Daphné qui est chroniqueuse chez les Boss Ladies qu'on ne présente plus. Mais si, présente, présente. On te présente non, encore je Daphné, blague. Notre, notre intello. Daphné avec son meilleur français. Non, ce soir encore, je sais qu'elle a des pépites à nous donner, n'est-ce pas Bien sûr Bien sûr, il <rire> y en a <rire> plein en stock, vous inquiétez pas. Et là, nous avons Elisa yeah. qui est notre chère invitée. C'est une grâce, merci, merci, merci de m'avoir euh, invitée. Je suis vraiment trop contente d'être avec vous les filles aujourd'hui. Ah, l'honneur est, est partagé, c'est partagé, vraiment c'est partagé. Alors Elisa qui a écrit un livre qui s'appelle En un battement. Yes. Et nous allons parler de ce livre ce soir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton livre De quoi est-ce qu'il parle exactement Alors mon livre, il parle tout simplement de mon mon témoignage personnel, de ma rencontre avec le Seigneur. Donc euh, donc voilà, Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que finalement cette jeune femme qui vivait sa petite vie euh, tranquillou et qui pensait euh, vivre sa best life a finalement euh, ben, euh, fini par vivre des, des, des épreuves euh, immenses dans sa vie et qui finalement décide de donner euh, sa vie à Jésus et de le servir. D'accord. Donc c'est au travers de tes épreuves, comme il est dit dans le livre, que tu rencontres le Seigneur, c'est ça alors si tu veux euh, le Seigneur s'était déjà révélé à moi par songe quelques années auparavant et euh, ce qui s'est passé c'est que euh, c'était la période où j'étais enceinte de ma petite fille en fait j'étais enceinte le Seigneur me fait parce que j'ai grandi dans une famille catholique. Et euh, si tu veux, je fais ce songe où je me vois dans une église et je vois que c'est pas une église habituelle, je vois que c'est pas là où j'ai l'habitude d'aller, tu vois. Et j'avais une, une amie dans mon entourage qui, était, euh, qui, qui est toujours d'ailleurs évangélique, et, euh, et là je l'appelle, je lui dis écoute, je crois que je dois venir, j'ai je, je, cette certitude, je, parce que là dans ce songe-là je me vois, le lieu est blanc, il y a... Très lumineux et, et je me vois pleurer de joie parce que je, je, je donne ma vie au Seigneur. Donc je me dis, il faut que j'y aille. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a amené dans son assemblée. Effectivement, ce jour-là, euh, j'ai fait ma prière du salut, etc. Sauf que, en fait, j'étais enceinte et en fait, euh, ça c'est pas toujours bien vu et les frères et sœurs ne sont pas toujours. Très bienveillant. Donc, ce qui fait que, ben, à l'époque, euh, euh, on m'expliquait un petit peu que ben, ma situation n'était pas trop normale, qu'il fallait pas que je vive en concubinage, etc. Pas faux, dans le fond. Mais euh, <rire> du coup, moi, je suis dans cette situation présentement et je suis toute nouvelle euh, dans la foi. Donc, c'était un peu... Un... C'était choquant pour moi parce que je, moi, je vivais juste ma grossesse. Effectivement, je vivais à l'époque en concubinage, etc. Mais en fait, ce n'est pas... Euh, c'est pas aussi simple que ça, quand tu es dans le cas de figure et que tu viens de rencontrer le Seigneur. Tu peux pas juste dire, ah bah ok, bah je, je pars et je laisse tout ce que j'ai, comme ça et tout. C'était pas aussi facile que ça, tu vois. Et donc, euh, c'est vrai que ça m'a un petit peu, du coup, renfermé sur moi-même, parce que je me sentais pas légitime, finalement, euh, à venir... Euh, euh, euh, à venir au pied du Père finalement tu vois je, je me sentais pas légitime et c'est finalement comme tu dis les épreuves qui me sont arrivées après ça qui m'ont vraiment fait faire cette alliance là vraiment où je me suis dit là je te lâche plus euh, euh, parce que ce que tu fais pour moi là je, je, je serai jamais assez redevable de, de, de ce que tu fais dans ma vie donc je, je te sers aujourd'hui et pour toujours quoi ah, mais super. super mais c'est fou quand même parce que parfois le Seigneur se révèle à nous d'une façon très simple mais la manière dont on va le rejoindre, c'est souvent dans les complications, quoi. <rire> Parce que tu aurais tout simplement pu rejoindre ton assemblée, même étant yes. enceinte. Mais c'est vrai que du coup, tu as eu, euh, si je puis dire, des barrières qui ont oui. fait que finalement, bah, tu n'y ailles pas. Yes. Et il a fallu que tu sois énormément éprouvée. Alors j'insiste sur le « énormément, énormément. ». Vous allez découvrir pourquoi. <rire> ah oui, ça c'est une histoire digne. Euh... D'un film de Spielberg, <rire> Spielberg mais petit même à côté. Ah, attention, <rire> là c'est le Spielberg des Spielberg. C'est quand Jésus est à la tête de, de choses, mais non, mais euh, non il, a, il, a, il, a, il a laissé, il a permis certaines situations mm -hmm. compliquées, c'est vrai, mais, mais, mais comme je disais tout à l'heure à Daphné, je disais, tu sais, c'est étrange, mais en fait, très souvent, euh, c'est quand euh, on n'a plus du tout le choix. Quand on se retrouve dans une situation, comme tu dis, nous, on aime les choses compliquées, on dirait. C'est quand vraiment tu te retrouves dans une situation où tu es au pied du mur, où tu n'as plus le choix et où vraiment... J'aime ce Dieu-là, en fait, qui te montre à ce moment-là que euh, même si là, tu vois, tu, tu arrives au pied du mur qui n'y a plus rien, mais moi, je suis là et je te tends la main et en fait, je te, je te prends de là où tu es, aussi bas que tu puisses être. Et je te, je te requalifie et je, te rem... je mets la couronne sur ta tête et je ah. t'honore en fait. Et, et, et ça c'est incroyable, moi c'est ce qui m'a fait me dire en fait aujourd'hui Seigneur, ce que tu fais pour moi, ce que là dans la situation où je suis, je ne pourrais plus jamais en fait t'abandonner parce que c'est trop ce que tu fais pour moi en fait. Et même si en fait j'essayais d'être redevable de quelque chose, je ne pourrais jamais en fait euh, donner autant que ce que tu me donnes. Amen. Et c'est ça, en fait, qui fait, fait la différence. C'est trop mignon. Ah non, mais vraiment. <rire> c'est ça, un parce que <rire> qui est euh, emprunt d'émotion, en fait. Ça vient du cœur. Et euh, c'est très bien ce que tu dis, parce que euh, pour moi, ça illustre le fait que les conversions ou euh, les, les réconciliations entre Dieu et ses enfants, effectivement, ne se fait pas de la même manière pour tout le monde. Exact. Mais euh, il faut aussi parfois accepter le fait que pour certaines personnes, il y a une différence entre la rencontre et l'alliance. Yes. Ce n'est pas au moment forcément où l'on rencontre le Seigneur qu'on comprend qu'il y a une alliance qui est contractée euh avec lui pour notre salut, pour notre vie et tout. Parce que tu as fait ce premier rêve dans lequel tu as compris que le Seigneur t'appelait yes. et puis tu as eu ton, ton, ton premier contact avec une assemblée. On t'a expliqué certaines choses qui malheureusement peut-être étaient dites sous forme de raccourci pour toi, oui, ouais. mais ça n'a pas été tout de suite le moment où tu non, étais consciente de l'alliance qu'il y avait entre toi et Dieu, et c'est après justement les, les circonstances que tu as vécues que tu as compris que mais c'est en fait, plus qu'un lien d'amour, c'est euh, au niveau de l'alliance. Et ça. on en parlera certainement plus tard euh, du mariage et tout par rapport euh, au contenu de ton livre, mais finalement, je, je trouve que c'est ce que tu as vécu, c'est quelque chose de très prophétique euh, par rapport même au, au sujet du mariage. Yes. Parce que tu as eu des épreuves et tu as compris que Dieu serait toujours là, yes. qu'il y a un mur, mais il serait toujours là. Et c'est ça l'alliance. Et c'est ce qu'il veut que nous comprenions pour pouvoir entrer dans le mariage. Mais avant de redonner la parole <rire> à la présentatrice hors pair qu'on a, yeah. euh, je voudrais juste te poser une question. Euh, finalement, pourquoi un livre Pourquoi t'as décidé de mettre sur papier euh, ton témoignage Pourquoi... Euh, euh, ce ne serait pas euh, éventuellement, euh, euh, après c'est peut-être euh, voilà, en cours, mais euh, une formation euh, ou, ou autre. Pourquoi est-ce que c'est sur papier Voilà, et pas, tu... pourquoi pas une chanson par exemple. Voilà, aussi, parce <rire> qu'elle chante Elisa, attention <rire> euh, Alors tu sais, très rapidement, lorsque j'ai vécu mes épreuves, le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, de euh, et, et c'est pour ça que pour les personnes qui liront, verront que les périodes sont très précises. Mais parce que, en fait, lorsque j'ai vécu tout, tout, toutes ces choses-là, le Seigneur m'a fait tenir en fait un, un cahier de bord. En fait, le Seigneur m'a fait vraiment euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Note ce qui se passe en fait. Et ce qui fait qu'en fait, je sais précisément quand telle chose s'est passée, telle chose s'est passée, parce que en fait, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur dès le départ. Et moi, je ne savais pas encore que c'était pour ça. Je savais pas du tout que le, le Seigneur allait m'amener à écrire un livre. Mais au début, moi, je pensais que c'était juste pour Lorsqu'il sera réveillé, comme ça tu pourras lui raconter mmh. ce qui s'est passé. Tu vois, tu pourras raconter, en fait, tu pourras lui dire, ah ben, tu vois, à telle date il s'est passé ça, telle date il s'est passé ça. C'est juste après que j'ai compris en fait la dimension et que je me suis dit, en fait c'était pour ça. Donc ça veut dire qu'en fait, ça n'a été que l'obéissance. Le Seigneur m'a mis fortement à cœur de tout noter, je l'ai fait. En pensant que... Donc j'avais tout mis dans un petit cahier de notes et tout. Et je me suis dit, ce cahier de notes, comme ça, je pourrais, je pourrais le donner au père de ma fille. Et comme ça, il pourra savoir en fait ce qui s'est passé. Sauf que, en fait, ce n'était pas du tout pour ça. pour ça. Du tout. Du tout, du tout. Le Seigneur voulait que tu que <rire> beaucoup plus, plus de personnes Exactement. que juste le père de ton enfant. C'est ça. Et donc j'ai tenu en fait ce, ce, ce cahier de bord où je mettais les dates, etc. Et, euh, et ce n'est que plus tard, ce n'est que vraiment plus tard que le Seigneur m'a mis à cœur en fait d'écrire un livre, euh, euh, parce que donc le, même quand le père de me, ma fille s'est réveillé, etc., tout ça, je continuais en fait de garder quand même euh, mon petit cahier de bord, bon bah là, il est en rééducation, bon là, il fait ça, et j'ai continué à faire ça. Et c'est vraiment lorsqu'on s'est séparés que les Seigneur m'a mis à cœur. Tu vois en fait, ce, ca, ce cahier de bord là que je te donnais, c'était pour ça. Et lorsqu'il m'a dit que c'était pour ça, je me suis dit non, franchement, seigneur, non. <rire> non, Dieu est marrant Non, vraiment J'ai dit, franchement, papa, non Franchement, non, en fait, non J'ai dit déjà, en plus Et, et à ce moment-là, j'avais même pas encore perdu mon père Donc je me suis dit, non, franchement, Seigneur Flemme un peu de raconter sa vie comme ça Dans un dans livre et tout Ça veut dire, je dois être vulnérable aux yeux de tout le monde Enfin, voilà Donc, vraiment, Et c'est vraiment là que tu vois la dimension Où on te dit, il faut être obéissant c'est réel et euh, donc juste après ça donc euh, on s'est séparé avec le père de ma fille et et, et deux mois après bah, j'ai perdu mon papa et euh, et, et, et c'est vraiment là que le Seigneur a dit bon bah écoute euh, là en fait tu vois tout ce que tu viens de vivre voilà maintenant sache que tu vas écrire un livre et, mais c'est pas tout de suite qui m'a dit écris le livre il m'a juste dit sache que tout ce que tu là tu viens de vivre ça ça devra faire euh, ça devra être dans un témoignage écrit ensuite après euh, pendant longtemps j'avais j'avais ça à cœur j'avais ça à cœur mais je savais pas comment commencer je savais pas en fait je me disais mais je, tu me demandes de faire un truc où en fait j'ai jamais fait de ma vie moi je suis pas je me disais mais je suis pas écrivaine moi <rire> je suis pas écrivaine j'ai pas fait des études littéraires c'est pas mon boulot enfin voilà et vraiment, comme tu dis, c'est fou comment le Seigneur d'Eva, il est, il, est, il est drôle parce que vraiment, il te demande, il te dit « mais toi, mais vraiment, à un moment donné, c'est comme s'il t'attrape par le col et il te dit « mais tu vois, tu vois pas que c'est moi qui t'équipe là, tu, tu vois pas ou quoi ?» Enfin, vraiment, il m'a vraiment attrapé en mode « mais vraiment, mais, mais qu'est-ce que tu racontes depuis tous ces derniers mois, je t'ai laissé raconter tout ton, tout ton truc, c'est comme si je t'ai laissé faire ta petite crise d'ado là, mais là, maintenant, il faut y aller quoi. » Et, et finalement c'est ce qui s'est passé l'année dernière en 2022, donc euh, avec là un peu plus de recul, euh, parce que j'avais aussi besoin, en fait j'étais encore dans mon processus de restauration et je pouvais pas écrire dans ces conditions-là, euh, j'avais vraiment besoin de prendre du recul vis-à-vis euh, -vis, euh, euh, bah, de ma séparation, de l'annulation de mon mariage, de la perte de mon papa, j'avais besoin aussi de guérir de certaines choses et pour pas écrire dans l'amertume, pour pas écrire euh, dans l'émotion en fait. Il fallait que j'ai assez de recul sur toutes ces situations pour finalement pouvoir écrire comme Dieu voulait que j'écrive. Et euh, donc, comme je te dis, c'est vraiment un an après, vraiment un an après que le Seigneur m'a mis ça à cœur. Et à partir du moment où j'ai écrit, euh, ce n'était même plus moi qui écrivais parce que j'écrivais euh, euh, à partir du moment où j'ai commencé. Je ne pouvais plus m'arrêter, en fait. Je n'ai plus pu m'arrêter et je l'ai écrit en deux semaines. Wow. Tu vraiment conduite, hein c'était conduit. Vraiment, je te dis, et même moi, des fois, quand j'ai je... quand dû faire les relectures, j'ai re... dit, mais... Il y a même des moments où je me dis mais j'ai écrit ça. Vraiment, la sensation de... À quel moment j'ai écrit ça, en fait À quel moment j'ai écrit ça Et c'est là que tu vois que c'est conduit, c'est la main de Dieu, parce que... Euh... Hormis ça, bah c est, c est, comme j'ai dit, j'ai pas fait d'études littéraires, euh, c'était pas mon domaine, j'ai jamais été quelqu'un... Euh, J'aime bien lire quand je vais en vacances, au bord de la plage ou quoi que ce soit, mais dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui lit énormément... Malgré le fait que je sois prof, mais euh... ça, ça c'est les comble quand même. Ah ben bah ça. Et euh... c'est marrant, mais... surtout s'il y a un élève qui tombe devant la vidéo. Ah, ah, je ah. Jure. Mais c'est vrai que en fait, je, je me suis vraiment rendu compte que c'était Dieu qui m'avait équipé et qui m'avait dit voilà ma fille, et euh, c'est formidable. Mais d'ailleurs quand on quand on lit le livre. Euh... On sent que c'est toi qui parles. C'est-à-dire, en fait, c'est au-delà de, euh, des études que tu aurais pu faire éventuellement en littéraire, même le langage, en fait. On a Vraiment, c'est la sensation de, de proximité, d'être de lui... euh, voilà. en face d'elle, en fait. Exactement. Mm -hmm. Tu vois, il n'y a pas de. C'est pas surjoué. C'est pas. C'est pas. Voilà. C'est pas romancé pas... non plus. Non, pas en du fait, vraiment -dire... C est c est le. Ouais, en fait, ouais, c'est en fait, vraiment ça, tu vois. Euh, le Seigneur ne voulait pas que je, je décrive. En... en tout cas, ce n'était pas ce qui était. Sur mon cœur. Pour moi, ce n'était pas un roman. Pour moi, c'est vraiment un témoignage. Et en fait, je voulais qu'on qu puisse ressentir une proximité comme si tu as une copine qui est là et qui te, qui te raconte son mmh, témoignage. Ben c'est ça, c'était merci. C'était vraiment cette sensation-là de se dire euh, il faut que les personnes, lorsqu'elles le lisent, elles se disent limite, elles sont à la limite d'entendre ma voix en fait. Elles sont à la limite d'entendre ma voix et, faut que ce, et je voulais que ce soit simple à lire parce que moi, je sais combien des fois ça peut être chiant rébarbatif enfin vraiment de, de, de lire un, un, un livre et qui est super compliqué et où tu es obligé de revenir cinq fois sur la phrase parce que tu n'as pas compris etc et je voulais vraiment que ce soit accessible à tous parce que euh, aujourd'hui le seigneur touche de plus en plus jeunes aussi les âmes euh, qui ne sont pas qui n'ont pas grandi euh, dans une famille euh, chrétienne parce qu'on a on a, on, a, on, a, on a la chance maintenant d'avoir voilà les réseaux sociaux les choses comme ça et, et, et je voulais que ce livre en tout cas même s'il tombe dans la main d'une adolescente eh qu'elle puisse être dans la capacité de lire ce livre et de le comprendre voilà super merci beaucoup pour ta bienveillance parce que merci. même quand on lit le livre on sent vraiment on ressent plutôt la bienveillance aussi qu'il y a derrière oh, parce que ton histoire elle est euh, je vais pas dire particulière mais il y a des personnes qui sont impliquées dedans et en fait on ne voit même pas que tu les incrimines. au contraire donc le titre de l'émission aujourd'hui, c'est résilience quand Dieu se réveille, se révèle. Non, Dieu ne dort pas. <rire> Dieu ne dort pas. Il ne dort jamais. <rire> Donc c'est résilience quand Dieu se révèle. Et vraiment la résilience, c'est vraiment ce, en tout cas ce que personnellement, on... enfin avec Daphné quand on voilà, quand on regardait les livres, on ressentait vraiment que tu as fait toutes ces choses là avec résilience, c'est-à-dire avec force, avec endurance, mais surtout que Dieu était la source de cette résilience. Alors pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, peut-être même sans trop en dire, c'est toi qui, qui nous dira, est-ce que tu peux nous parler de cette situation qui a nécessité justement que tu fasses preuve de résilience Comme je te disais tout à l'heure, tu sais, euh, c'est très souvent lorsque tu te retrouves vraiment au pied du mur et où tu n'as plus aucune possibilité, que, vra que vraiment là, Dieu s'avère être ton seul et unique choix en fait. Et moi, ça a été ça, c'est-à-dire que vraiment... Euh, le, le, le livre se passe en temps de pandémie, donc voilà, l'histoire se passe en temps de pandémie, euh, premier confinement, tout premier, donc on sait comment on l'a tous vécu ici, c'était, voilà, tout le monde était très apeuré, etc. Et, euh, et donc euh, le père de ma fille se trouve à être hospitalisé, placé dans le coma, et donc moi je me retrouve euh, à la maison, seule, avec notre petite fille qui a 9 mois à l'époque, et effectivement, à ce moment-là, on m'explique que, euh, surtout qu'à à, à cette époque, on euh, ne savait pas trop co comment le Covid, euh, ça se passait, etc. Donc, on m'avait dit, au minimum, ce serait 21 jours d'isolement. Donc, je devais me retrouver euh, 21 jours euh, chez moi, isolée. Et donc, je me suis dit, mais en fait, je vais voir personne, même s'il y a le téléphone, même s'il y a un truc, euh, c'est quand même dur de rester isolé chez soi Exactement. 21 jours, tu peux pas sortir. Et euh, c'est vraiment là, euh, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur, ma grande sœur, a une meilleure amie qui est en Christ. Et euh, lorsqu'elle lui, elle a appris cette chose-là, sa, sa, sa meilleure amie m'a appelée. Donc c'est comme une grande sœur pour moi également. Et elle m'a dit, mais tu sais que là, là, ce qui se passe est spirituel et, et ce qui est vraiment en fait euh, là, euh, tu as ta part à jouer. Tu as ta part à jouer et, et ça, ça, ça va se faire main dans la main avec Jésus-Christ en fait. Et, et c'est vraiment, Dieu l'a vraiment utilisé comme un outil, parce que lorsque vraiment on a raccroché au téléphone, j'ai dit « Écoute, si tu es ce Dieu-là, te... ça a été carrément limite une mise au défi, quoi. Ça a été vraiment « Si tu es ce Dieu-là dont je viens d'entendre parler, qui fait, qui fait des miracles, qui, qui, qui, qui, qui ressuscite les gens, qui... si tu es ce Dieu-là, je te mets au défi, et je te mets au défi, et aujourd'hui, je vais décider de te suivre » totalement, je, je, je me donne totalement à toi, je m'abandonne à toi mais montre-moi en fait, montre-moi par des, par, par, par des, quelque chose de palpable, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de, j'ai besoin que tu me montres que véritablement tu es ce Dieu qui fait en fait donc montre-moi des choses où je, je puisse même pas ouvrir ma bouche en fait je, en fait je me suis dit vraiment il, il faut que, que j'ai des preuves voilà, et j'ai mis Dieu au défi comme ça en fait. C'est comme ça que je l'ai mis au défi et ça a été preuve après preuve, il n'avait pas mon temps Dieu. Il n'avait pas son temps. Il n'avait pas mon temps, il, il s'est dit, euh, ok, bah, tu veux que je te montre, je vais te montrer. Mais en fait, il y a des fois, c'est ce que j'explique aux gens, euh, surtout des gens qui ont, qui ont du mal. Il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question, je crois la semaine dernière sur mon Instagram, en me demandant, euh, voilà, comment faire, je ne sais pas trop si je dois croire en Dieu. J'ai dit, mais le haut défi mets-le au défi et en fait il y a des fois je, je vous jure il faut faire des prières audacieuses il faut faire il faut, il faut, il faut, il faut, il faut mettre Dieu au défi parce qu'en fait il n'y a rien qui soit impossible pour lui et en fait il y a certaines personnes qui peuvent être révélées de façon de manière très douce très machin mais il y a d'autres personnes en fait elles ont besoin de voir par A plus B parce que tant qu'elles ne vont pas voir par A plus B, elles ne vont pas y croire. Et moi, à ce moment-là, en fait, c'est vrai que j'étais dans ce cas de figure où je n'ai pas grandi forcément dans une, dans une famille où, en tout cas, où je n'ai pas expérimenté cette dimension de Dieu. En fait, je n'avais pas, pas expérimenté cette dimension qu'on qu me parlait. Donc, j'ai dit, dit à Dieu si tu es ce Dieu-là, montre-moi, montre-moi, montre-moi, et, et, et, je, et je te jure que je te servirai, en fait. Et c'est ce qui a été à celle qui nous écoute. <rire> mettez Dieu au défi. Si vous ne croyez pas, vous <rire> allez voir. Il, Il va se révéler. Non, mais non, ce que tu dis. C'est vrai que parfois, on... en fait, on n'ose pas. C'est ça, on n'ose pas. Dieu n'a jamais menti sur ce qu'il était. Non. Il n'a jamais cherché à se minimiser euh, ou quoi que ce ça. soit. Il se démontre tel qu'il est dans sa gloire. Eh ben, Prenons-le à hauteur de ce qu'il est et osons lui demander des choses audacieuses. Vu que lui-même, je suis désolée, il est audacieux. Il a envoyé son propre, euh, son propre voilà, fils. Son propre fils. tu vas fils y aller, gynique. tu vas leur dire que c'est moi euh, euh, le Dieu, qu'il n'y a qu'un seul chemin pour venir à moi, c'est toi. Exactement. Je trouve ça quand même, je trouve que c'est un sûr, plan très audace. audacieux. Et même, et même notre vie chrétienne, la manière dont l'amène, les actions qu'il nous demande de poser, mais il faut être alors la foi et l'audace en fait, tu vois. Enfin, même ne serait-ce qu'évangéliser, enfin, des fois on se dit, mais j'y arriverai sûr. pas, c'est compliqué, etc. Enfin, ça nous demande quand même, voilà, ça nécessite qu'on pose des actions, mais il faut cette foi, il faut de l'audace, en fait. Et vraiment, c'est à l'image de notre Dieu. mettez tes au défi, vous allez voir. C'est ça, moi, c'est ce que je dis aux gens c'est mets-le au défi, tu vas voir. Mais après, il faut aussi accepter de voir. Il ne faut pas se faire. En fait, il faut vraiment être disposé. C'est aussi une question de disposition de cœur, je pense. Euh, parce que lorsqu'on ne veut pas voir, on ne verra pas. C'est vrai. exact. Lorsque tu ne veux pas voir, tu ne vas pas voir. Moi, j'étais vraiment dans cette démarche où « Seigneur, ok, je te fais confiance. Je, je te fais confiance, montre-moi. » Ah oui, et puis d'ailleurs, parce qu'on dit aux gens de le mettre au défi, mais une fois que vous le mettez au défi, il faut être prêt. Il faut être prêt, hein <rire> En réalité, il faut ça. être prêt à... à C'est-à-dire, voilà, vous le mettez au défi parce que vous voulez vraiment le voir et marcher avec lui. Par contre, c'est pas... C'est pas « je vois et puis je retourne à ma vie. Hein. » Juste histoire de, exactement. Non, et non, après, parce que euh... c'est ça, en fait... Euh après avoir fait cette prière, tu as quand même constaté que les choses allaient de mal en pire. Donc, euh, mal tu te dis, pire. mais est-ce que la prière... Euh, bon. En fait, ça a été de mal en pire, mais tout en, en même temps. Je sais pas si c'est de mal en pire. Ça a été de mal en pire euh, de façon... Euh, euh, si je devais m'appuyer que sur ma vie d'avant, finalement. Mais spirituellement, pas, ça allait pas de mal en pire. C'est ça, en fait, qui est incroyable. C'est-à-dire que... Euh, euh, effectivement, il m'est arrivé, il m'est arrivé des choses qui se sont succédées. Euh, donc, euh, bon, il était dans le coma. J'ai fait cette alliance avec Dieu vraiment au moment où il est dans le coma, comme je vous ai dit. Ensuite, euh, j'ai commencé à le mettre au défi. Euh, donc, j'ai vu des guéris, Il m'a, il m'a, il m'a, il m'a équipé afin que je puisse aller imposer les mains euh, euh, sur sur le père de ma fille, alors que. À cette époque-là, on ne laissait pas rentrer les gens dans les hôpitaux. Exact. On ne laissait pas les gens rentrer dans les hôpitaux. Et Dieu a permis, Dieu a créé une situation pour que je puisse y aller. Dieu a créé cette, cette, cette, cette chose-là. Et lorsque j'y euh, suis allée, euh, ben, euh, même pas... Les les, les les heures qu'on suivit les, vraiment les, les, les jours c'était le lendemain sur le lendemain euh, on, on m'appelait déjà pour me dire ah les poumons ont repris, on ne sait pas comment wow. on ne peut pas l'expliquer et Amen. après finalement, il se réveille le week-end de Pâques, il n'y a pas de hasard oh. moi j'ai dit aux gens la, la résurrection, <rire> moi je dis aux gens il n'y a pas de hasard, le hasard c'est mmh. Dieu qui passe incognito c'est tout Amen il n'y a pas de hasard. Le c'est Dieu qui passe incognito. Le hasard, c'est Dieu, Dieu qui passe incognito. Ça donc, c'est ça a été ça. Donc, il s'est réveillé week-end de Pâques. Après, voilà. Alors qu'on le donnait pour mort, on m'avait fait venir en fait parce qu'il pensait qu'il y avait plus d'options. Donc, en fait, voilà. Et ça a été ça. Après, effectivement, on s'est séparés. Euh, J'ai perdu. Mais pendant donc pendant qu'il est en rééducation et tout, le Seigneur me révèle. Euh, mon cœur, donc pour Testimony, donc Testimony, c'est un peu mon ministère, c'est mon ministère pour les femmes, etc. Il me révèle ça. Il me dit, mais tu attends, c'est pas tout de suite. Donc je te le mets à cœur. Il m'a donné le nom, tout, il tout révélé. Moi, par songe, le Seigneur aime trop me parler par là. Et donc après finalement donc effectivement je ne me marie pas on se sépare on pourrait se dire à ce moment-là oh non c'est un truc de fou la pauvre et tout nan, nan, alors que et c'est vrai que sur le coup j'ai dit mais Seigneur tu veux quoi enfin je sais qu te... donc moi je te suis il se pas ça et tout donc j'étais j'étais voilà et quelques temps après j'ai perdu mon papa aussi donc ça a été très compliqué et le Seigneur à ce moment-là euh, quand j'enterre mon papa une semaine après il me dit c'est maintenant témoigni. Tes j'ai dit non, j'ai dit toi c'est ça seigneur, ça c'est toi. C'est ça ton problème. <rire> je c'est juste sur le coup, je me suis dit toi tu <rire> Et en fait, il m'a révélé, voilà, il m'a vraiment montré, il m'a dit j'ai dit mais seigneur, tu vois, tu vois que là où je suis, je suis pas restaurée, mmh. je suis pas équipée. Qu'est-ce que je vais aller aider d'autres femmes moi-même je vais pas bien. Il m'a dit mais justement, c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses parce que ta page, pas j'avais à t'édifier toi-même. Tu vois, elle va te restaurer toi-même. Ça va être un outil pour toi-même. Et, et, et c'est pour ça que je te dis, en fait, oui, physiquement, on peut se dire, euh, humainement parlant, on peut se dire, oh, elle est allée de mal en pire. Oui, parce qu'effectivement, elle s'est séparée du père de sa fille, elle s'est pas mariée, euh, elle a perdu son père, etc. ouais mais derrière ça... Quand je regarde aujourd'hui à ma vie, je me dis mais regarde là où Dieu m'a sorti. j'étais quelqu'un de tellement caractériel, j'étais quelqu'un euh, qui, qui, qui se disait qu'elle était déjà arrivée là où elle devait être arrivée, aujourd'hui j'écris, aujourd'hui euh, j'interviens je, je, je, en conférence, aujourd'hui j'aide des femmes, je me dis et c'est ça ce Dieu là, tu vois ce Dieu qui qui m'a fait passer par ces épreuves là mais, mais, mais qui a à côté de ça, regarde aujourd'hui je suis chez les Boss Ladies les gars. <rire> <Michael> Donc, <ouvrière. rire> c'est pour vous dire en fait, c'est qu'il y a des fois, quand on vous dit vraiment, il ne faut jamais blâmer une contrariété, mais c'est vrai, c'est vrai parce que ce que, vous ne, voie, ce que vous, vous, vous, ne, vous ne pouvez pas voir, le Seigneur le voit, mmh. il a déjà anticipé, il a déjà même, j'aime à dire qu'il a déjà même anticipé, même nos sorties de route, c'est-à-dire que même quand on pense que voilà, tu n'as pas fait sa volonté, effectivement, même ça, il avait déjà anticipé, il te remet sur. Il te remet, il te repositionne et, il te, et, et, et, et franchement, il te montre que, bon, ok, ma fille, là, tu n'as pas fait les choses comme il fallait ou quoi que ce soit, mais encore une fois, je t'aime, encore une fois, je te pardonne, encore une fois, je te qualifie. Et c'est ça qui est incroyable avec Dieu parce Amen. que quand tu expérimentes cette dimension d'amour-là, tu te dis, mais hey, il peut m'arriver même n'importe quoi dehors, hein. mais tant que je suis en accord avec la volonté de mon Dieu, alléluia c'est bon, Amen. tu vois. C'est ça le principal. Wow, J'aime beaucoup comment le Seigneur t'utilise en tout cas. Amen. Donc euh, Elle n'a pas tout raconté. Je <rire> n'ai Donc... pas tout raconté pour que vous alliez l'acheter. Ah, C'est ça. Voilà, <rire> vous allez savoir qui s'est réveillé du coma, qui était dans le coma, qui a fait ça. quoi <rire> et qui a fait en sorte qu'elle soit aussi résiliente. Amen. Voilà. C'est super. Merci beaucoup bah, déjà pour le témoignage, euh, du coup, pour ton livre, pour ce que tu viens de nous édifier aussi. Et je crois vraiment que ça impacte des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Les personnes qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur, aujourd'hui, vous avez la preuve vivante que le Seigneur peut prendre quelqu'un de là où il était pour en faire quelqu'un euh... de meilleur. Mais vraiment, aujourd'hui, enfin, parce qu'on pense que ça y est, on est arrivé. On pense qu'on peut pas avoir mieux. On pense souvent qu'on ne mérite pas mieux. Oui. Mais finalement, quand on voit ce que le Seigneur fait dans nos vies, après tout ça, on se dit, mais c'était des cacahuètes que je vivais avant. <rire> mais, mais vraiment, c'est des cacahuètes mmh, qui dans ma non, mais vrai. En tout cas, c'était des, voilà, des broutilles, quoi, finalement. C'est Comme tu dis, je pense que... <rire> Tu vois, c'est, Dieu est ce, c'est, vraiment l'orfèvre, quoi. Tu vois, il va, il, il t t as ce diamant brut et là, il te façonne année après année, épreuve après épreuve. C'est, c'est, et, et, et je pense qu'on a, on a tellement d'épreuves aussi dans la Bible qui nous montrent justement cette résilience. Tu vois, quand tu lis l'histoire, quand tu lis le livre de Job, tu vois à quel point il a été éprouvé de, ah, éprouvé, de, éprouvé. <rire> et, et, et c'est pas toujours facile. C'est comme aussi Joseph quand tu regardes à son histoire. Euh, waouh tu vois tu... et on a tellement d'exemples je pense de glow up comme ça dans, dans la Bible c'est pour ça j'aime à dire que quand les gens pensent que la Bible oui elle a été écrite il y a longtemps mais tout est encore actuel en Exactement. fait c'est actuel et tu as vraiment toutes tes réponses là dedans et, et, et des faits qu'on qu parle aujourd'hui c'est à dire voilà comme on dit le glow up ce, ce truc où « Ah ouais, tu étais, tu étais là, et aujourd'hui, Dieu t'élève à cette position. » C'est des choses qu'il a déjà faites, et c'est des choses qu'il continuera à faire. C'est le livre le plus ancien qui est encore d'actualité. En fait, c'est ça Le livre le plus lu euh, au monde. Le, le premier best-seller, ouais. C'est ça, c'est la Bible. Alors moi, j'aimerais te poser une question. On prononce ce mot depuis le début de l'émission, résilience, résilience. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, ta définition de la résilience alors, ma définition de la résilience, je dirais, c'est cette capacité, en fait, à, à endosser des, des, euh, des, des, des épreuves qui, qui, qui sont quand même très, très difficiles, de grosses épreuves, et malgré ça, en fait, te, euh, régénérer, revenir à ton état... Euh, euh, ton état euh, initial, en fait, pouvoir sortir de ça pour... Euh, voilà, il faut, faut être résilient, c'est-à-dire que tu passes à travers ces épreuves-là, mais tu passes, tu passes pour revenir euh, finalement à, à cette matière première que tu étais, et, et, euh, et voilà, c'est vraiment... C'est un processus de restauration, je dirais. C'est ça. J'aime beaucoup. Euh, parce que moi, en réfléchissant... Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, résilience était un mot, en tout cas pour ma part, qui résonnait encore plus fort que le mot de restauration. Mmh. Alors effectivement, la restauration fait partie de la résilience parce que c'est le retour à l'état initial après un choc, comme tu l'as expliqué. Euh, la restauration, on va beaucoup mettre ça sur le plan émotionnel. Exactement. En général, hein, quand en on va général, parler de restauration, oui. c'est une âme qui est consolée, une âme qui est reconstruite, une âme qui est euh, renforcée. Euh, c'est très bien. Mais finalement, dans cette histoire de résilience, il y a et l'aspect émotionnel, mais il y a aussi l'aspect intellectuel et l'aspect aussi physique. Parce que la résilience, on va parler en général de ça pour un objet qui a la capacité de retrouver son ergonomie de base. Donc, on parle de l'âme, on parle de l'esprit, mais on parle aussi du corps. Parce que je pense que euh, ce que tu as vécu, ça t'a aussi fatigué physiquement. Tu as endossé tellement de, de responsabilités, tu as, as eu à porter plusieurs casquettes. Et même au niveau du corps, en fait, on est fatigué. Et euh, je rends gloire à Dieu parce que c'est celui aussi qui donne de nouvelles forces. lorsque l'on est fatigué, il Amen. le dit dans sa parole, hein, que Amen. ceux qui comptent sur l'éternel, ils renouvellent leur force. Amen. Et tu as eu la force pour écrire un livre, tu as eu la force pour euh, ton ministère, hein, Testimonie qui euh, certainement est une plateforme bénissante déjà à ah commencer mais... pour toi comme tu l'as dit mais pour euh, plusieurs en fait donc oui. c'est vrai que cet aspect de résilience faut pas faut pas, faut pas du tout euh, la, négliger, la négliger et tout le oui. monde en a besoin en fait. Tout et je monde. pense que comme tu dis tu vois c'est quelque chose à ne pas négliger mais c'est aussi je pense qu'il va pour être vraiment dans cette, dans cette résilience, atteindre cette résilience il faut aussi euh, avoir l'humilité de se en fait, la résilience ne se fait pas sans Dieu. Il faut avoir l'humilité. Voilà cette partie. Voilà, il faut vraiment avoir l'humilité de, di de dire, Seigneur, là, je ne peux plus, en fait. Là, moi, ça a été ça, ça a été vraiment, à un moment donné, en fait, même si y a, y a j'étais arrivée à un point où même prier, c'était dur, en fait. C'était dur, mais je me disais, en fait... Euh, Dieu entend, entend chacun de mes soupirs, chacun de mes pleurs. Et en fait, il y a des fois où je n'avais pas la force de prier, mais je me mettais dans une atmosphère de louange et d'adoration et je me mettais à ses pieds et je pleurais et je pleurais. Même si je n'avais pas les mots, j'avais pas les mots, mais je me disais en fait il va me consoler, il va me consoler, Seigneur, fais, Seigneur, agis, Seigneur, je n'ai plus de force, je n'ai plus rien, et tu dis dans ta parole, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu renouvelles nos forces, et tu dis dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Et en fait, c'est sur ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu aies aussi l'humilité de, de venir auprès de Dieu tel que tu es, et d'admettre que ça ne va pas, et d'admettre que tu as besoin de son aide, et d'admettre que il n'y a que lui qui, peut, qui puisse faire quelque chose pour toi. Tu vois, et ça je pense qu'il y a encore trop de personnes qui se pensent tellement fortes et tellement euh, je, peux y, je peux y arriver par moi-même mais non, il y a des fois où tu ne peux pas y arriver par toi-même moi, moi j'étais arrivée à un point où je, je ne pouvais plus par moi-même parce que, effectivement, humainement parlant tous, tous les chocs que j'avais subis c'était trop et comme je vous le disais tout à l'heure si ce n'était que moi je, je pense que j'aurais déjà été en dépression ou quelque chose comme ça mais Dieu a fait grâce, je n'ai même pas, j'ai même pas un jour, j'ai pas été en dépression. Dieu a vraiment fait grâce, en fait, parce que, et c'est là que je vois, j'ai tellement vu sa main, et tu sais, il y avait une chose dont j'avais vraiment peur, c'était, quand j'ai perdu mon papa, j'étais tellement, j'étais la fille à papa, moi, j'étais très fille à papa, et je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire sans mon papa, comment je vais faire, parce que mon papa, j'étais très proche, je, je me confiais beaucoup à lui, euh, c'est quelqu'un qui m'encourageait beaucoup, beaucoup, et je me disais, waouh, et tu sais, c'est à travers cette épreuve que j'ai vraiment expérimenté la dimension du Père. Amen. Tu vois Et parce que, en fait, on oublie aussi que que, que Dieu est multi-casquette, en fait. Tantôt tu vas plus solliciter le Saint-Esprit Tantôt tu vas plus solliciter le Père Tantôt tu vas plus Et en fait là j'avais pas encore expérimenté cette dimension de Père Tu vois vraiment vraiment le dire que je, je savais qu'effectivement Dieu, Dieu, Dieu a cette casquette là Mais je l'avais pas expérimenté Et c'est vraiment là quand je me suis retrouvée dans cette situation Je me suis dit je, je pleurais Je disais Seigneur je suis orpheline, j'ai plus mon Père Et il m'a dit mais je suis là tu ah, vois, bien. et c'est vraiment à ce moment quand t as, t as, tu, tu. Vraiment, là je suis même dans l'émotion quand je parle de ça parce que vraiment, je souhaite vraiment à tout le monde qui vit une situation où vraiment vous vous sentez tellement seul, esselé et qu'il n'y a plus personne. Là encore, allez au pied du Père, vous allez voir à quel point Dieu vous répond, Dieu vous enveloppe de son amour. Mais encore une fois, il faut avoir l'humilité l'humilité d'aller auprès de lui et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crie à toi, j'ai besoin de toi, parce que si ce n'est pas toi, j'y arriverai pas par moi-même. Et moi, ça a été ça. Je, je, je lui ai dit, Seigneur, tu vois comment la perte de mon père, là, c'est trop. C là, c'était la goutte d'eau, en fait. C'était la goutte d'eau dans, dans mon vase. Et je me suis dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut, tu, il faut que tu sois à mes côtés. J'ai envie, envie de sentir que tu es là. J'ai envie de sentir que tu m'aimes. J'ai envie de sentir que. que je, je veux que tu combles, je, je ne veux subir aucune carence euh, dans, dans, dans l'amour d'un père, en fait. Vraiment, je ne veux, je ne veux pas ressentir cette chose-là. Et tu sais, parallèlement, c'est quelque chose sur lequel je priais beaucoup aussi pour ma fille, dans le sens où quand on s'est séparé avec son papa, elle n'avait plus son papa au quotidien. Finalement, tu vois ton papa un week-end sur deux, moitié des vacances, et je ne voulais tellement pas qu'elle vive un déséquilibre et où me dire... C'était tellement pas le schéma que je m'étais fait dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, imagine, imagine, elle souffre de la. Tu vois, c'est pas de l'absence parce que son papa est très présent et je rends grâce pour ça, mais au quotidien, au quotidien, c'est pas pareil. Et finalement, j'ai vraiment, j'ai tellement prié le Seigneur pour ça, je lui ai dit, Seigneur, vraiment, fais en sorte qu'Anaïlie n'ait jamais aucune carence en termes vraiment d'amour, qu'elle ressente toujours. La, la, la, ce que son papa ne peut pas lui apporter au quotidien parce qu'il n'est pas là physiquement Seigneur Comble Amen. vraiment Seigneur Comble c'est vrai hein, c est... C est, en fait ce témoignage c'est comme un prisme avec plusieurs facettes qui mmh. luisent donc il y a la fille de Dieu qui découvre son identité mmh. qui développe son intimité avec le Seigneur il y a en même temps la femme, c'est-à-dire la femme qui aime un homme, bien que ce soit, ce, ce soit terminé par une séparation, c'est pas grave. Il y a donc cette facette-là, la femme qui aime, qui soutient, euh, autant physiquement, mais aussi euh, dans l'esprit. Il y a aussi la maman euh, et puis il y a la fille d'un père qui... Voilà, je, le, le témoignage, on, il arrive à arroser en fait plusieurs domaines de ta vie, alors que ça part d'abord d'une situation. C'est exactement ça. C'est pour ça que je te dis, Dieu a tellement fait pour moi. Mm -hmm. Et en fait, quand tu te rends compte que Dieu fait tellement pour toi, tu te dis, tu vois, il y a, il a, a beau avoir des situations effectivement qui sont malheureuses ou quoi que ce soit, mais à côté de ça, les bontés de Dieu sont tellement... En fait, elles se renouvellent, quand on te dit, elles se renouvellent chaque jour, chaque matin, c'est réel, en fait. Et comme tu dis, j'ai tellement expérimenté au travers cette ce témoignage-là, j'ai tellement expérimenté euh, Dieu, mais sur, sous différents prismes, comme tu dis, différentes casquettes. Et, et c'est pour ça que je vous dis, mais vraiment, mettez Dieu au défi. <rire> et du mettez coup, ça Dieu permet de, de toucher... Euh... Euh, bah, une, une, un, comment dire, un large éventail de personnes alors finalement parce que tu expérimentes ça dans différents domaines de ta vie yes. et du coup différentes personnes vont être touchées au travers des différents domaines de ta vie mm. et j'aimerais justement que pour l'occasion on rebondisse sur Testimony yes. qui est aussi un projet qui te vient du Seigneur Amen oui et j'aime beaucoup ton projet parce que du coup, bah, ça concorde aussi avec celui des Boss Ladies, yes. Voilà, qui est celui d'édifier les femmes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, alors effectivement, Testimonie, j'ai eu à cœur, euh, le Seigneur m'a mis à cœur ce projet, c'était vraiment de rassembler donc, plusieurs femmes chrétiennes qui euh, créent du contenu euh, et pour euh, aviser d'édifier, d'aider, d'encourager et euh, vraiment une sororité en gros. C'était vraiment ça. Moi, j'arrivais je, je, dans la foi et je me rendais compte que euh, je ne connaissais pas tant, tant de choses que ça, en fait, je ne connaissais pas tant de choses que ça, mais je me rendais compte que ces moments de communion fraternelle me faisaient énormément de bien. Et je me suis dit, mais si je suis dans cette situation, il doit y avoir tellement d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi. Et, euh, et je me suis dit... Euh, c'est plus ce seigneur qui m'a dit, voilà, il faut que tu puisses créer une plateforme où les femmes pourraient venir, être édifiées, pourraient venir te demander conseils, même si, voilà, toi, tu penses ne pas être équipée, mais moi, je t'équipe, regarde, ce que je t'ai fait vu, ce n'est pas pour rien, en fait, c'est ce à travers ton témoignage que tu pourras aider d'autres personnes, et c'est comme ça, en fait, que ça m'a connectée à d'autres sœurs, etc., qui, aujourd'hui, sont devenues vraiment, voilà, mes amis, ma famille... Et, euh, et, et je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu pour ça parce que euh, on ne se rend pas compte, c'est aussi une charge, je pense que vous le savez, hein, c'est voilà, euh, tous les jours avoir voilà, voilà, des, des, des sœurs qui te lisent, ce sont des âmes, des âmes qui vont te. Euh, on ne fait pas n'importe quoi avec les âmes. Si vous a, franchement, si ce n'est pas Dieu qui vous a mandaté pour ça, <rire> les gars. N'y allez pas, s'il vous plaît. N'y allez pas, parce que vraiment, il y a des fois où je me. Je me en fait, je ne me suis, je, je rendais pas compte, mais. Au tout début, voilà, je me suis dit, oh le Seigneur, il me dit juste de faire ça. Et je me suis rendu compte, en fait, de, sur la charge sur les épaules que c'est, ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, si ce n'est pas Dieu qui vous a, qui vous a envoyé là-bas, là restez où bah, vous êtes toute façon, pour le si moment. Si c'est pas Dieu et qu'on met quand même ça, <rire> ça, ça va échouer. Ça va échouer. À un moment donné, ça, se casse, ça. Un peu, euh, hein. ça se casse le visage. Donc, Exactement. Euh... Voilà. Mais en tout cas, voilà. Testimony, c'était vraiment de se dire, j'appartiens à une sororité. Je peux me confier à ces sœurs là qui sont là dans, dans une, une safe place. En fait, on est voilà, on est là. On peut discuter entre nous. On fait des lives pour discuter et, euh, et on crée du contenu pour, pour aider ces sœurs qui, qui passent sur notre page, tout simplement. C'est parfait ça. Et euh, je voudrais savoir quand est-ce que tu as senti euh, qu'émotionnellement tu étais déchargée de ton témoignage euh, pour pleinement euh, être capable d'écouter euh, les, les défis de ces femmes justement qui euh, consultent ta plateforme et qui, euh, elles aussi, échangent mmh. sur les, les, le bagage qu'elles ont. Quand, en fait, quand est-ce qu'a été ce déclic-là de te dire bah, « j'ai commencé, j'étais pas prête, mais aujourd'hui... » Je sens que ce n'est pas une charge en plus par rapport à mon passé. Mmh. Ben, déjà, euh, moi, ce qui a été, ce, ce qu'il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, c'est que euh, le Seigneur m'a dit Let's go pour testimony euh, une semaine après l'enterrement de mon père. Donc j'étais même pas encore restaurée du tout. Mmh. J'étais pas restaurée du tout, et c'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre, mais Seigneur, pourquoi maintenant Je suis pas. Euh, c'est pas maintenant. Mais en fait, le Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure, il avait vraiment un but dans tout ça, parce qu'il savait que j'allais aussi trouver ma consolation et ma restauration de par aussi les témoignages que je recevais. Parce que nous, les, les, les femmes aussi, euh, sur témoignage témoignent. Et en fait, euh, c'est vraiment dans ça, c'est vraiment comme ça que j'ai pu être restaurée, par rapport aussi aux sœurs qui m'entouraient, mais par rapport aussi aux témoignages que je recevais. Et j'étais édifiée, en fait. J'étais édifiée, j'étais encouragée euh, de par des, des, des personnes qui avaient vécu soit des situations similaires, soit pire, soit moins pire, mais Bon, ça reste toujours des situations très, très, très émotionnellement, quand même, euh, très chargées. Et donc, du coup, euh, et, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et au final, je ne me suis même pas rendu compte à quel moment le shift s'est fait. J'ai juste su que j'étais à ma place et que je faisais la volonté de Dieu. Et, et moi, ça me, ça me satisfaisait comme ça. Et, euh, et, euh, et comme je te dis, je savais que je n'étais pas restaurée tout de suite parce que sinon, j'aurais écrit le livre tout de suite, tu vois. Mais ça, il m'a fallu quand même passer un an pour bien euh, euh, être en capacité, en tout cas, de prendre la parole sur ça, écrire sur ça, me mettre à nu, être vulnérable. Euh, et ça, c'est un autre travail, encore une fois. Parce qu'on peut être restauré, mais la vulnérabilité, c'est encore autre chose, quoi. Donc finalement, le Seigneur utilise testimonie bah, pour... Euh Restaurer quoi exactement ouais. là aujourd'hui, je suis restauré par la grâce de Dieu. Je te dirais pas que, euh, euh, en tout cas, l'affaire de ma séparation, totalement, je, je c'est voilà on est on est de bons parents pour mm -hmm. pour nos enfants pour pour notre enfant et c'est très bien euh, après mon papa euh, je peux très bien l'évoquer je peux très bien voilà mais j'aurai toujours je pense ce petit pincement au cœur parce que ça reste mon papa bien bien sûr, sûr. ça reste mon papa donc euh, forcément voilà mais euh, je, je je suis tellement reconnaissante parce qu'en plus euh, j'ai vu encore sa main la main de Dieu dans tout ça parce que mon papa euh, comme je vous ai dit était catholique mais euh, lorsqu'il s'est retrouvé à l'hôpital avant qu'il soit placé euh, euh, en coma artificiel, euh, il, a, il, il, a, il a donné sa vie à Jésus. Donc, en fait, ça m'a totalement... C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, je puisse être dans ce... Dans, vraiment, dans cette assurance et puis dans, dans, la dans, ce, dans la paix, de me dire, ça va. En fait, je pense que j'aurais été plus... Euh, ça aurait été plus compliqué pour moi de faire mon deuil si, euh, je pas, si je n'étais pas dans ce cas de figure, où sûr. mon papa avait donné sa vie à Jésus, etc., il avait pris pleinement conscience, etc., là, ça aurait été plus compliqué pour moi. Et est-ce que tu penses que ce que tu as vécu euh, t'a donné la capacité, enfin, pas d'anticiper, mais aujourd'hui de vivre les coups durs de la vie différemment Ouais, totalement. Totalement, parce que. À... Avant, lorsque quelque chose m'arrivait, c'était une avalanche pour moi euh, et, et je ne savais pas comment l'appréhender. Euh, euh, c'est bête, hein, mais c'est vrai que quand une chose quand t'arrive, même si tu n'y es pas préparé, mais que tout de suite tu as les clés en main pour pouvoir la gérer, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Avant, je n'avais pas ce réflexe de me dire, euh, il va m'arriver ça, bon, ok, je, déjà... Je, tu sais, même l'entourage, mon entourage a tellement changé. Autant, oui, il y a, il y a des, des, des personnes, des amis qui sont là depuis longtemps, qui, qui restent, je les aime, etc. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, j'ai un entourage où vraiment Dieu a tellement refait mon entourage, restructuré autour de moi. Je sais que j'ai des, comme on dit, des garde-fous, c'est-à-dire hey, des, des sœurs qui sont là, des sœurs et des frères qui sont là pour prier pour toi lorsque justement tu te retrouves dans des cas de figure où. C'est compliqué. Tu dois pouvoir avoir des gens quand toi-même, tu es dans l'incapacité. des, quand toi... Et des pour toi. Vraiment. Tu vois qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir prier pour toi. Aujourd'hui, il m'arrive quelque chose tout de suite. Bon, euh... <rire> Action, réaction. Oh, action, réaction. Là, on y va, les gars. On y va. Et tout de suite, on sait comment réagir euh, euh, face à l'ennemi, en fait. Et on est beaucoup moins vulnérable. Donc, des choses qui auraient pu prendre des dimensions tout de suite un peu plus euh, euh, énorme, finalement sont minimisés par la force de la prière, par la force des, de tes bonnes fréquentations qui sont autour de toi, qui entrent en prière avec toi, Amen. qui jeûnent avec toi, et là c'est différent et, et, et franchement je, je, je souhaite à quiconque, vraiment à, à, à qui nous regarde, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et que après ça tu donnes ta vie à Jésus, je te jure tu vas voir comment Dieu restructure les choses et, Amen. et, et, et quand tu as cet entourage de qualité pour moi, tu as tout gagné, tu peux traverser vraiment, même si tu passeras par des moments où ça ne sera pas évident, tu sais que tu es toujours entouré de ces personnes qui sont dans la même direction que toi. C'est trop important. Amen, c'est une belle conclusion. Ah oui. <rire> Mais oui, parce que voilà, le temps passe. Euh, on ne voit jamais le temps passer dans cette émission, c'est incroyable. Moi, on je suis navrée. Je sais que... Est... Alors est déjà, navrée. une navrée. <rire> Je suis navrée, il ce... faut que je revienne. Mais bien ah bah sûr, tu oui. vas revenir. <rire> ah mais parce après. que tu euh, pensais que c'était peut-être une option. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Okay, bon. Ah, d'accord, ok, comme <rire> tu ah, d'accord. <rire> mais bien sûr que tu vas revenir. Bon, bien génial. Bien sûr que tu vas revenir. Et d'ailleurs, je pense que tu as des choses à nous présenter. Et quand tu reviendras, on reparlera. Génial. Okay. Donc, effectivement, bah, euh, mon livre en abattement, oui. euh, bah, tes... avec les soeurs de Donc on a, on a créé deux boucs. Donc, de book euh, qui est euh, justement un outil, euh, un outil introspectif qui aide les justement les les, les nouvellement euh, en euh, les nouvellement en crise toutes les questions qu'on peut se poser même en étant chrétienne déjà depuis un moment mais euh, concernant l'amour, l'amitié, la foi, la parentalité mais tout ça sous le prisme vraiment. Euh, euh, de femmes chrétiennes, voilà. Euh, on n'en parle pas juste comme ça et on vous, il y a des petits, il des petits exercices, des petites choses qui vous permettent de vous, de travailler sur vous. Et euh, il y a aussi donc le bullet journal, ça c'est différent. Là c'est un agenda, tout simplement, un agenda chrétien <rire> avec des versets, avec euh, avec avec tout ça, voilà, un agenda chrétien qui a été fait pour vous, euh, créé Bien par nous sympa. pour vous. Yes. Donc voilà. Okay. Bon, c'est génial, et puis en plus, elle est hey, prof. Comment ne pas être conquis On sait qu'il y a toute la... <rire> la pédagogie qui va avec. Hein on essaye, on ou... essaye. Ah bah oui. <rire> et du coup, on peut les trouver sur Amazon, c'est ça On peut les trouver sur Amazon, vous tapez. Et vous tapez Elisa Rebus, et il n'y a pas de souci, vous trouverez. Bah super, merci beaucoup. Et en tout cas, ce que je, je note de, de ton témoignage, de tout... Euh... Bon, vous n'avez pas encore lu le livre, donc... Hein euh... ah je vais vous laisser le découvrir, mais en tout cas, ce qui frappe vraiment, c'est ton obéissance et ta soumission à Dieu. Sans ça, c'est compliqué de marcher avec le Seigneur. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ok, on met Dieu au défi, mais il faut être prêt aussi. Faut être prêt être prêt et vraiment exactement ton ça. obéissance, et ta soumission. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Ta résilience m'a beaucoup marqué. Résilience, les gars. Est vraiment résilience. Je crois que vous ne lirez plus ce mot comme d'habitude, <rire> surtout après avoir lu son livre. Ça, ça aura ça. une autre signification. En tout cas, moi, ça a été, enfin, ça a été le cas pour gloire moi. Et c'est un livre qui, même moi, qui suis déjà chrétienne, ça m'a vraiment édifié. Et vrai. ben, je rends grâce à Dieu parce vraiment, que c'est. Gloire à Dieu pour le, le livre de ben voilà, gloire à Dieu pour les canals que tu es. Amen. Que ce soit pour moi, pour Daphné, et sûr. pour euh, toutes les personnes qui nous regardent, que vous soyez une femme ou que vous soyez Amen. un homme. Et est-ce que je peux te demander de prier pour ces femmes, justement, qui, euh, qui ont peut-être traversé cette situation ou qui sont en plein dans cette situation euh, Est-ce que je peux un peu nommer la situation Yes, bien sûr. Voilà, par exemple, vous êtes avec un conjoint, vous voulez vous marier, et, euh, ou alors, voilà, vous cherchez le Seigneur. Ça va Yes. OK. Alors... Euh, je voulais déjà... Je vous remercie en tout cas les filles de m'avoir invité. et effectivement on va prier pour vous les filles qui êtes connectées en ce moment. Alors je prie vraiment que Dieu vous localise et que Dieu vous mette vraiment sa volonté à, à cœur vraiment, afin que vous puissiez la suivre, c'est-à-dire ne pas suivre la volonté que vous, vous avez pour votre vie, mais la volonté que le Seigneur lui a pour votre vie. C'est-à-dire que peut-être en ce moment que tu es dans une situation compliquée, peut-être tu ne sais pas si tu dois rester dans cette relation ou non. Peut-être que tu, tu as pris cette décision, toi, d'être en couple comme moi, je l'avais fait, d'être en couple par toi-même, mais sans l'accord de Dieu. Alors vraiment, aujourd'hui, je prie que tu puisses revenir vraiment à la volonté de Dieu, que tu puisses revenir à la volonté de Dieu et que tu puisses vraiment voir... Être disposé, être disposé à la voix de Dieu pour vraiment faire sa volonté, afin que oui. tu ne rentres pas dans un mauvais mariage, afin que tu ne rentres pas dans une mauvaise relation. Aujourd'hui, décide de prendre cette décision, de sortir ou non de cette relation, euh, afin de faire la volonté de Dieu. Oui. C'est sa volonté avant la nôtre. Et tu verras que ses plans sont totalement Parfait. Je prie également pour une personne qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Il est encore temps, il n'est jamais trop tard et tu n'es pas illégitime pour venir au pied du Père. Aujourd'hui, je te parle à toi. Toi qui vis peut-être une situation où tu te sens peut-être pas légitime parce que les actes que tu as posés sont peut-être éloignés de Dieu. Ou peut-être parce que on t'a dit que tu étais, étais peut-être trop ou pas assez. Aujourd'hui, je prie pour toi. Je prie afin que tu puisses revenir au pied du Père. Parce qu'il t'aime. Il t'aime, il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu reviennes à lui. Alors viens aujourd'hui... À ses pieds, tu lui dis « Seigneur Papa, je te demande pardon, pardon pour toutes ces choses qui n'étaient pas de toi, pardon pour toutes ces fois où je ne t'ai pas écouté. Mais aujourd'hui, je veux te suivre, je veux faire cette alliance avec toi, je veux marcher avec toi, que chacun de mes pas soit fait avec toi Seigneur. Et je ne veux plus jamais, plus jamais euh, prendre des décisions par moi-même, je veux que tout ce, tout ce qui se, euh, se fera dans ma vie se fasse à tes côtés. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. » Amen. Amen. Merci beaucoup, Elisa. Que Dieu te bénisse. Merci à vous, les filles. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir Merci. suivis. Merci beaucoup, Daphné. De rien. Vous avez entendu son français. Non, je vous avais dit c'est du lourd. <rire> <rire> donc merci à vous de nous avoir suivis, merci encore pasteur Grasse, tu nous as manqué ce soir tes interventions m'ont beaucoup manqué en tout cas, mais encore merci pour l'honneur et le privilège, merci apôtre merci pasteur Paulette, merci Sabrina merci l'équipe, merci à Zouzou qui nous a parfaitement maquillé aussi merci à Marisa Merci à JP, merci à David, merci à tout le monde. Et encore merci à vous, chers internautes. Et n'oubliez pas de soutenir l'émission Les Boss Ladies, de soutenir Évangile TV. Qui euh, bah, qui euh, bah, qui est qui les bénit chaque jour avec Exactement, des programmes évangéliques qui vous bénit tous les jours. Il y a des lives tous les midis, euh, même le soir. Il y a aussi des émissions. Bah, comme là, comme les boss les disent. Donc chaque jour, vous avez l'opportunité de connaître le Seigneur, de vous rapprocher de lui par le contenu bien. que la chaîne en fait vous propose gratuitement. Alors merci pour vos dons, merci pour votre soutien. Et puis euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore? À Bonne bientôt. soirée et, et à très bientôt. bientôt. <rire> bye bye. bye, bye.